J provoque ma chance passionnée depuis mon enfance HWL prêt à mener la danse Toujours opérationnel pour vous mettre en transe Ouais que la fête commence Faites place à l'artiste, faites place au winner Toujours en place, quel que soit les beatmakers Adieu aux amateurs, je suis plus précis qu'un sniper Conseil, le passe maintenant Je provoque ma chance passionnée depuis mon enfance HWL prêt à mener la danse Toujours opérationnel pour France. Ouais, que la fête commence.